Victoria, vous avez un message supplémentaire à faire passer Oui, exactement. Pourquoi je suis ici De par mes origines et, euh, et mon action. voilà. Euh, je m'appelle Victoria Schmigelski, je suis d'origine ukrainienne et euh, je participe euh, déjà à certaines actions politiques. Euh, le souvenir d'Anna Politkovskaya qui a été assassinée mais très cher euh, de, le, de tous les ans euh, participer à une commémoration. Et euh, j'ai décidé depuis euh, quelques années, de tous les ans, le 7 octobre, venir devant l'ambassade de Russie avec son portrait, une rose blanche, prendre une photo, et c'est euh, à lui, Paris, hein, ça. oui, à Paris, et euh, commémorer son souvenir, euh, son assassinat, pour que le 7 octobre ne soit pas simplement un jour d'anniversaire pour Poutine, mais aussi euh, la souvenance de l'assassinat de ses journalistes. Donc, euh, je suis, euh, arrivée, donc je suis euh, arrivée, cette action politique, euh, euh, c'est celle que je suis et que je poursuivrai euh, jusqu'à temps, jusqu'à jusqu temps, euh, toujours, tous les ans. Non. Et donc euh, c'est par internet que j'ai eu euh, le, le message de Sensoff qui a commencé sa grève de la fin euh, le 14 mai et je sais que c'est son 134e jour et tous les matins quand je me lève, j'y pense. Et... Euh, par le fait que cet homme euh, fait cette grève de la faim, non pour lui, mais pour euh, sauver les 70 prisonniers ukrainiens, euh, fait que je veux témoigner ici. Et c'est la grève de la faim qui fait. Et je ne viens pas seulement pour ça. Euh, je suis ici sur ce territoire un petit peu légalement. On a le droit, face à la territoire, la Russie qui est à côté, on a le droit d'une manière, on est en démocratie, c'est la, la mairie de Paris qui nous donne cette possibilité. Certaines personnes malveillantes viennent, mais là, on, légalement, on a le droit d'être ici. Euh, et euh, on, on, a, on peut être debout et dire, parler, dire pourquoi on est là, qu'on veut libérer Sensov et les 70 prisonniers ukrainiens. Et personne ne va nous prendre, nous emmener en prison, nous tuer ou euh, nous, nous faire disparaître. Et j'ai dans le sang. Euh, quelque chose. Euh, ça fonctionne avec mon cœur, euh, les générations. Mon père euh, a subi deux génocides en, à l'âge de 10 ans. Il était en Ukraine, il a vécu le Kholoda Mort. Et on sait qu'il y a à peu près euh, 6 millions de personnes qui sont mortes euh, de faim. Et dans la campagne où vivait mon père, bien sûr qu'il y avait du grain, etc. Mais il y avait des gens qui venaient et qui empêchait euh, toutes les personnes de prendre, ne serait-ce qu'un seul grain. Et il y a eu des millions de morts de cette façon-là. C'est quelque chose, on parlait de la peur tout à l'heure, c'est quelque chose qui passe dans le sang. Et euh, c'est passé dans mon sang, sang c'était mon père, euh, il a vécu aussi le génocide, il, est, il a passé un an à Dachau. Mais ce que je voulais dire, c'est grève de la faim. Le mot faim, je le sens F-A-I-M et je le sens F-I-N. Quelque part c'est une extermination, je, je voulais dire que la Russie ça, aurait, ça devrait être une mère patrie pour tous ses citoyens et c'est une mère euh, qui tue, qui tue ses enfants, ses citoyens et euh, pour moi euh, j'ai l'impression de saigner euh, face à ce qui se passe, la situation et ce que je voudrais dire c'est que c'est même pas moi, c'est mon corps ça fait, ça fait trois jours que je n'arrête pas de sangloter euh, et c'est en moi, c'est mon corps qui parle et je, et, et je sais que, que je suis touchée j'ai les mots M-O-T-S et j'ai les mots M-A-U-X dans mon corps qui parlent et c'est ce témoignage que je voulais apporter et je soutiens euh, Sensov euh, de tout cœur euh, sur, sur cette lutte euh, la fin, f -I -M, et la fin, f -I En tout cas, on est avec vous, et nous espérons que de plus en plus de gens vont prendre conscience de tout ce qui se passe. Voilà, et Merci. tout, et pas l'indifférence. Merci. Merci.